Bonjour à toi chers spectateurs, Massacre à la tronçonneuse version 2022 ou Texas Chainsaw Massacre de David Blue Garcia. Euh, alors, la saga Massacre à la tronçonneuse est un bazar monumental. Commencé avec un film devenu culte qui date de 74, continuer avec un étrange objet comico-horrifique dans les années 80, euh, un 3 dont on a vite oublié le nom, un remake, puis une origin story, puis carrément une enfant de story pour finalement débarquer avec cette nouvelle version qui se la joue Halloween en étant à la fois une suite directe du premier occultant tout le reste. Voilà, je pense que le contexte est bien placé et je savais vraiment pas à quoi m'attendre en fait ici. Le résumé, pour faire simple, Mélodie, avec ses amis et l'aide de sa sœur, a un projet assez fou. Ils ont racheté la majorité des bâtiments de Harlow et veulent les vendre aux enchères pour remettre la ville en avant. Mais là-bas, une habitante et l'enfant qu'elle a recueilli refusent de partir. C'est un objet bizarre. C'est un objet très bizarre parce que il assume son concept extrêmement simple, mais n'arrive pas à aller au bout de son ambition première d'être avant tout un, un gros trip de cinéma bien bis à l'ancienne. Le film étant supervisé par Fede Alvarez et Rodro Sayegues, qui sont donc à la fois les mecs avec qui on doit le revival de Evil Dead, mais également l'excellent Don't Breathe, je, je vois l'ambition. Clairement, en tant que spectateur, j'arrive à voir qu'il y a l'envie de vouloir revenir à un trip de cinéma d'épouvante et d'action horreur extrêmement à l'ancienne, qui cherche à condenser un propos dans un film de à peine 1h20. Parce qu'il est bon de rappeler que, générique non compris, le film dure 1h15, 1h18. Ce qui est extrêmement court dans son genre. On a vraiment l'ambition, et on la voit, le fait que les auteurs ont envie de revenir à ce qu'était le premier film de Toby Hooper, c'est-à-dire un pur trip extrêmement réduit, puisqu'il est bon de rappeler que le premier Massacre à Troncereuse durait 1h24, générique compris. Donc on est vraiment sur la même idée. Ça donne un film qui est un vrai délire extrêmement jouissif par instant, mais également un film extrêmement frustrant, parce qu'on a du mal à savoir quelles sont les ambitions principales des auteurs. Est-ce que c'est de rendre hommage au film de Toby Hooper Est-ce que c'est de s'en détacher Est-ce que c'est de vouloir cela jouer à fond Halloween version David Gordon Green Est-ce que c'est de simplement vouloir éclater le spectateur Cela reste un mystère malheureusement, même à la fin. S'attaquer à un monument du cinéma de genre, c'est une tâche ardue que beaucoup de cinéastes semblent vouloir créer et développer aujourd'hui. Certains choisissant de le faire de la manière la plus subtile qui soit, en faisant peut-être quelques clins d'œil dans la forme ou dans le fond à leur référence, et d'autres l'exécutant frontalement et ouvertement. David Blue Garcia a donc opté pour la deuxième option en offrant au spectateur une suite directe au long-métrage culte des années 70 de Toby Hooper pour un moment de cinéma qui aurait dû être terrifiant et fascinant mais qui s'avère assez générique dans sa catégorie offrant un divertissement gore et violent terriblement puissant mais dont il se dégage finalement peu de choses en plus derrière. En termes d'écriture donc, le film est écrit par Chris Thomas Devlin d'après une histoire de Fidel Varez et de Rodo Sayagues et basé donc sur les personnages de Kim Henkel et de Toby Hooper, développé donc dans les années 70, parce que, sans trop vous en révéler, clairement le film, dans son écriture, a envie d'être dans la mouvance de ce qui est fait régulièrement aujourd'hui de la part de beaucoup de franchises d'épouvante, que de prendre l'origine de celle-ci pour lui donner un futur ou en tout cas un présent dans le temps où nous sommes actuellement. Parce que dès le début du film, dès ses prémices, on est dans cette optique d'être dans un monde où il y a eu les événements de 74 où l'on sait qu'ils ont, qu ont été exécutés par quelqu'un, mais qu'on n'a jamais retrouvé cette personne. Et donc tout le pitch du film, c'est de jouer sur le côté très énigmatique justement de ça, et le côté vraiment d'un groupe de personnages qui va se retrouver au sein de l'endroit où ça a eu lieu, et qui malgré eux vont devenir les nouvelles victimes. Donc clairement, à aucun moment les scénaristes ne se cachent que d'être dans la même mouvance que ce que David Gordon Green a pu faire avec Danny McBride autour de la saga Halloween. C'est-à-dire de prendre le premier, d'occulter tous les autres et de se dire faisons une suite directe au premier massacre à la tronçonneuse. Donc en termes d'écriture, du coup, il y a cette ambition qui se ressent. Le problème c'est que c'est vraiment de l'ordre du clin d'œil et du trip un peu nostalgique parce que je vais éviter de trop vous spoiler des détails, mais il y a clairement un point de scénar qui aurait pu être hyper intéressant, mais qui est énormément sous-exploité, parce qu'on ne sait pas ce que les auteurs ont envie de réellement faire. Je ne sais pas ce que Chris Thomas Devlin a voulu développer avec l'histoire qu'avait Alvarez et Sayeges, et sa, parce que cette histoire semble à la fois simple, mais en même temps très claire, et le scénario qui en découle est extrêmement vague, fou, et utilise des personnages qui sont assez bâtards, auquel il y a peu d'attache qui est créée, mais parce qu'on sent que l'objectif, c'est de faire comme les personnages qu'avaient développés Henkel et Hooper. C'est-à-dire d'en faire des, des espèces de carcans dans lesquels le spectateur ne va pas forcément réussir à se projeter, mais où il va ressentir un besoin assez étrange de vouloir voir jusqu'où le délire va se... Et c'est ce qui peut se passer ici mais pas tout le temps malheureusement et c'est assez dommage. Devlin Thomas ne parvient pas à saisir la portée qu'auraient pu avoir ces personnages et que l'on semble pourtant cerner en un sens au début de l'écriture. Notamment par la présence de Laila qui semble se poser comme une héroïne moderne ancrée dans les tueries scolaires de plus en plus nombreuses aux états unis mais le scénariste ne se sert jamais parfaitement bien de cela, optant plutôt pour quelque chose de grossier et de cliché dans le genre, allant peut-être un peu trop frontalement à l'essentiel, se perdant ainsi dans une composition de narration et de dramaturgie trop synthétique et un peu trop réduite pour réussir à donner du corps à ce qui va prendre place à l'écran. En termes de mise en scène, alors, David Blue Garcia cherche à mettre en scène ça de manière très crue. Et là-dessus, on sent que c'est Fede Alvarez et Rodo Saegues qui supervisent le projet. Parce que clairement, on est dans la même mouvance qu'il y a pu y avoir sur le premier Ville D'Ed*, remakeé par Fede Alvarez, parce que, mine de rien, va quand même avoir le droit à une suite cette année. Et ce qu'ils ont fait sur Don't Brief, c'est-à-dire vraiment d'avoir un côté très craspec, très violent, très gore, euh, très cathartique en termes de visuel, qui, dès les premiers instants où il va commencer à y avoir de la violence à l'écran, on le sait que ça va être vraiment trash. Donc là-dessus, il y a, y a réellement un côté plaisir coupable qui se met en place. Réellement dans le sens où on sait que ce qui découle de tout ça n'est pas extrêmement nouveau, mais ça marche ça marche vraiment bien et on a envie de se plonger là-dedans, on a envie de voir jusqu'où ça va aller, on a envie de voir la violence se mettre en place. Et je pense que ça a atteint sa catharsis à partir du moment où Leatherface commence réellement à prendre place au sein du récit et qui commence à être là. Et qu'on ne s'intéresse à rien d'autre. On ne veut pas développer des relations entre les différents personnages secondaires. Non, ce qui compte c'est que Leatherface est présent à l'écran et David Blue Garcia, dès le moment où il apparaît, dès le moment où il est réellement là, dès le moment où il récupère sa tronçonneuse, il s'éclate. Et après, il n'y a pas grand-chose de plus bah, Parce que ça reste juste du délire gore, extrême, poussé dans un retranchement où vraiment c'est craspec et où du coup en tant que spectateur bon, on a envie de s'amuser donc à partir de là je pense que c'était la seule ambition qu'avait Blue Garcia à la mise en scène Comme évoqué avant le long métrage de Toby Hooper possédait une ambiance et une puissance graphique unique en son genre ce que semble vouloir offrir Blue Garcia à son métrage mais ne développe pas plus que cela à l'écran offrant ainsi une œuvre assez fade dans son genre si ce n'est en termes de violence il ressort donc de ce moment de cinéma une vraie puissance gore et graphique que l'on envie à de nombreuses productions aujourd'hui mais qui ne sert finalement pas grand chose de plus donnant lieu à une œuvre émotionnellement très faible dont l'intensité dramatique se dégage avant tout de son imagerie, mais pas assez de son iconicité culturelle et historique pourtant largement convoquée. En termes de casting, euh, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'interprétations qui ressortent réellement de ce casting. Euh, déjà Sarah Yarkin et Elsie Fisher dans les deux rôles principaux, pour moi c'est dommage parce que je pense qu'elles auraient pu avoir quelque chose d'extrêmement imposant, mais les deux qui partagent réellement la fiche du métrage ne donne pas grand-chose de réellement passionnant. Euh, dans les rôles secondaires, Jacob Latimore, Maudon Ford, Alwyn Fowier, euh, Jessica Allen, Neil Hudson ainsi que Alice Creech sont bien, mais... il ne se passe pas grand-chose de plus. Le seul acteur qui, réellement, pour moi, impose quelque chose à l'écran, c'est Mark Burnham, qu'on a surtout vu dans Wrong et dans Wrong Cops de Quentin Dupieux, euh, qui joue les Airface et qui a réellement une présence à l'écran. Mais le reste du casting, c'est pas ouf. Et franchement je reste sur le fait que les deux actrices principales auraient pu créer quelque chose de réellement fort à l'image Et que ça manque, ça manque réellement au film Yarkin et Fisher ont du mal à former un duo de cinéma surprenant Et même si on sent que les deux jeunes actrices se donnent tout de même à fond pour leurs personnages Il manque tout de même un petit quelque chose de plus à leurs interprétations Au bout du compte, ce nouveau massacre à la tronçonneuse, ce nouveau Texas Chainsaw Massacre N'est pas à la hauteur de ce que l'on aurait pu attendre reste tout de même dans son genre un petit trip gore extrême assez fun, mais de là à dire que c'est un bon film, c'est compliqué. Parce que l'idée est bien, le fait de réduire ça à une essence cinématographique très pure de 1h20, je trouve ça très louable, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'à vouloir trop réduire le truc, il manque quelque chose. Parce que cette ambiance, même si elle est là, elle fonctionne pas à fond. Parce que ces acteurs, même s'ils ont quelque chose, ils n'arrivent pas à se déployer à fond face à la caméra. Parce que même si cette ambition de mise en scène de faire du gore extrême, elle est fun, elle ne dégage rien de plus derrière. Et c'est ça qui fait que ce Massacre à la tronçonneuse de David Blue Garcia version Netflix... Ben J'ai envie de vous dire, faites-vous votre propre avis, mais honnêtement je ne suis pas sûr que les fans de la première heure soient convaincus, et je ne suis pas sûr que ceux qui ont envie de redécouvrir la saga soient réellement convaincus non plus. C'est un film un peu hybride et un peu bizarre tout simplement. A plus